Salut Alida du futur, j'espère que tu vas très bien. Et en ce moment où je fais cette vidéo, tu as 30 ans, moi j'en ai 20 et je vis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, dans un quartier qu'on appelle Yopougon. Oh, j'ai fait une liste de, de vœux, de souhaits que j'aimerais que tu fasses en ce moment. Oh, je suis tellement contente de te te parler. J'espère qu'en regardant en regardant cette vidéo, tu seras toute contente, toute contente. Je ne veux pas te voir pleurer, non. Je veux te voir sourire comme je le fais actuellement. J'espère surtout que tu t'es marié avec l'homme que moi j'ai marqué en ce moment, parce que mine rien, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître. N'oublie pas que je l'ai connu à l'université. De Kurogo. Nous étions étudiants. Nous avons partagé le même bus. Je me rappelle de cette rencontre comme c'était hier. J'espère vraiment que c'est lui ton mari. Si ce n'est pas lui, tu auras affaire à, à moi. Je te rappelle aussi que je suis actuellement en licence 3. Bon, bientôt, hein, je serai bientôt en licence 3 de la zootechnie. C'est une filière où on apprend avec les animaux. On les nourrit. On les soigne. J'aime beaucoup les animaux. J'espère que au toi aussi, tu, tu continueras de les aimer. Hein? Surtout les poissons. J'ai un fait pour les poissons. Non, non, j'ai un fait pour les poissons. J'espère que tu vas réaliser mon rêve de faire une ferme de pisciculture. Je compte sur toi vraiment pour réaliser ce rêve qui me tient vraiment à cœur. N'oublie pas, tu t'as fait une promesse. Là, en ce moment, je me suis promis de faire payer à tous ceux qui m'ont humilié de me venger. Je veux leur montrer que je suis capable de faire beaucoup de choses. Je veux leur montrer que je suis incroyable et que je suis pétri de talent. Il faut faire taire ces personnes qui pensent que l'âge, la sagesse dépend de l'âge. C'est vrai qu'en ce moment... Tu es d'une manière ou d'une autre, et le compte, tu sais t'exprimer, tu sais convaincre. Mais il faudrait encore apprendre à plus convaincre, car la parole c'est le pouvoir. Donc je compte vraiment sur toi pour épater tout le monde, surtout ceux qui t'ont rabaissé. Ceux qui t'ont rabaissé. Ne les oublie jamais. Alida, Alida, j'espère que tu es venue, tu es devenue une toute belle fille, une toute belle femme du moins. Une femme qui prend sa vie en main. Une femme qui ne se laisse pas dominer par les hommes. Surtout, une femme intègre. Une femme qui est bien. Alida du futur, j'étais vraiment ravie de causer avec toi. Je vraiment ravie de faire cette vidéo pour toi. Parce que je t'aime déjà. C'est vrai que je t'ai pas encore vu, Mais je t'aime déjà. Au revoir Alida Cher futur, amadou dit futur, n'ambata. J'espère que si tu as choisi ma way, li, ma hawa d'une wada. A maïga l'épaisse gonetari, ma do, kisale, jam saletam. Selon Beni, tu commets à joni à Cher Chef futur, merci de m'avoir écouté. J'espère ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi. Chef futur, moi, futur, moi, futur, moi. futur, moi, moi, moi. moi.